Où est-ce que je peux trouver des élastiques de musculation Salut, c'est Loïc de Fit Martial Art. Alors on m'a posé une petite question, on m'a demandé où est-ce qu'on peut trouver les élastiques que j'utilise dans mes programmes. Ben, c'est hyper simple, tu vas sur fitmartialart.fr, tu vas trouver des élastiques de haute qualité qui utilisent le dernier procédé de fabrication disponible sur le marché, ce qui leur permet de s'étirer jusqu'à 6 mètres. Comme ça, tu es sûr d'avoir des élastiques qui vont durer longtemps. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les poser avec le hashtag FitMartialArt. Allez, à bientôt!